Coach vocal, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas On en parle tout de suite, ça va t'aider à choisir et bien justement ton coach vocal et à bien te faire accompagner. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour bien chanter et euh, se faire plaisir tout simplement. Juste avant de démarrer, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu des petites surprises parlerai euh, quand on aura expliqué euh, comment choisir son coach vocal. Abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, notamment à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Tu seras aussi alerté par YouTube lorsque je serai en live. Alors ça, ça peut être vraiment très bien pour toi parce que nous pourrons échanger en direct et je pourrai répondre à tes questions. Alors coach vocal, on parle des fois de prof de chant, prof de musique, coach vocal. Est-ce que tout ça c'est pareil? Eh bien en fait, pas tout à fait. C'est pour ça que c'est très important pour toi, en fonction de ce dont tu as besoin, que tu sélectionnes la bonne personne pour t'accompagner. Alors, un coach vocal, sa fonction première, c'est de pouvoir t'accompagner sur ta voix. Coach vocal. Vocal, on parle vraiment de la voix. Donc l'idée c'est de pouvoir t'aider à avoir une bonne technique vocale, pouvoir t'aider si tu es en galère par exemple sur une chanson à cause de ta voix parce que ça ne passe pas, pour t'aider si tu te fatigues, pour t'aider si tu ne sais pas comment t'échauffer, si tu ne sais pas prendre soin de ta voix. Un coach vocal, il est là pour ça si ton son ne te satisfait pas, un coach vocal va pouvoir t'aider à améliorer la qualité de ton son. Maintenant, il y a plein de choses pour lesquelles on sollicite des fois un coach vocal et dont ce n'est pas le métier ou la fonction. Un petit exemple. Euh, un coach vocal n'est pas un metteur en scène. Donc, le coach vocal peut toujours te donner ton avis euh, sur tes déplacements sur scène, mais clairement, ce n'est pas son boulot, ce n'est pas sa spécialité. Donc, la mise en scène, la manière dont tu vas te déplacer sur le plateau, c'est plutôt un metteur en scène, un metteur en espace qui va t'aider à faire ça pas le coach vocal. Le coach vocal n'est pas non plus un répétiteur, c'est-à-dire qu'un répétiteur, c'est en fait, si tu veux, des, des musiciens eh bien, qui vont tourner les morceaux avec toi, répéter les morceaux avec toi, et euh, bah, comme ça, tu auras beaucoup plus d'assurance, tu connaîtras bien tes morceaux. Le coach vocal, lui, sa fonction, c'est vraiment de s'occuper de ta voix, donc il n'est pas là, entre guillemets, pour te faire répéter tes morceaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tes morceaux, il faut que tu les bosses. Ton coach vocal, il va t'aider par exemple à atteindre les notes aiguës si tu n'arrives pas à atteindre les notes aiguës, mais ce n'est pas à lui de, de, de te faire répéter le morceau. Pareil, un coach vocal n'est pas forcément un prof de musique. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le solfège ou si tu n'as pas appris ta chanson ou si tu n'arrives pas à apprendre la mélodie, le coach vocal, lui, il est juste censé s'occuper de ta voix normalement. Donc, euh, quand tu vas voir un coach vocal, en plus, voilà, ça coûte un certain prix de, de, de travailler vraiment avec un spécialiste. Si tu ne connais pas ta chanson, honnêtement, il voilà, faut être sérieux. Bosse déjà ta chanson, bosse tes paroles, la mélodie et si tu as des difficultés, tu vas le voir. Moi, quand je travaille avec des professionnels, tu sais, leur répertoire, ils le connaissent, les chansons, ils les connaissent, les mélodies, ils les connaissent, mais ils me disent voilà, à tel moment j'ai un problème, après tel morceau je suis fatigué, est-ce que tu pourrais m'aider à voir pourquoi et comment je pourrais faire Et on regarde comment on peut gérer au mieux la voix. Voilà, j'espère que tu as compris du coup ce qu'est et ce que n'est pas un coach vocal. Comme ça, ça te permettra ben, de mieux t'aiguiller dans tes recherches par rapport à ce dont tu as besoin actuellement. Euh, et évidemment, il va falloir travailler ta voix. Alors, je t'ai prévu un petit cadeau pour ça, je t'ai prévu des petites surprises. Je t'ai enregistré notamment un échauffement que je donne aux professionnels pour le faire avant de monter sur scène. C'est un petit fichier MP3, je te propose de te l'envoyer chez toi gratuitement sur ta boîte mail. Alors, on t'a mis un lien dans la description juste en dessous, il te suffit de cliquer Marquez ton prénom et ton adresse mail. Attention aux fautes de frappe, sinon tu ne recevras pas le message. Et euh, je vais t'envoyer dans, dans ta boîte mail directement cet échauffement. Mais ce n'est pas tout. Dans les jours qui viennent, je vais également t'envoyer différents contenus. Je vais t'envoyer mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer euh, une vidéo de plus de 40 minutes dans laquelle je te montre comment travailler la résonance. J'ai encore d'autres vidéos à t'envoyer. Bref, il y a plein de cadeaux, tu l'as compris. Et ça, c'est vraiment mon métier de coach vocal. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la partager à tes amis, comme ça ça leur permettra d'être bien aiguillés dans leur choix. Pour moi, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao